Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Donc aujourd'hui, petite vidéo sur un nid de frelons asiatique Que j'ai récupéré On va le découper et on va voir comment c'est fait à l'intérieur Donc il a été traité, donc il y aura sûrement un peu de poudre blanche Donc on va aller voir ça On va faire un petit tour de, autour du nid Donc ici c'était l'entrée principale hein qui était en hauteur vous voyez quand même il est, il est vachement gros hein. alors si on compare avec la main vous voyez quand même Donc on voit bien qu'il est accroché sur une branche. Là on est sur la partie de toute la tâche du lit. Maintenant on va prendre la scie et on va le découper. Donc, la surprise, une tonne de cadavres de frelons, hein. normal. Hein. Les galettes avec les nourrices. Vous voyez qu'il y avait quand même pas mal encore de frelons hein, qui étaient prêts à sortir. Hein. Et on voit le haut du nid, où il y avait l'entrée principale qui était là, tout le parcours à faire pour accéder ben, aux nourrice. Tout ça, c'est l'isolant qui permet d'avoir une bonne température dans le nid et pouvoir résister au froid. Donc vous voyez les galettes, comment ils tiennent entre eux. C'est quand même bien fait. Hein. Énorme quantité de frelons quand même. la petite nourrice on va essayer de compter pour voir combien il y a de nourrices hein. donc on avait enlevé une nourrice deux nourrices trois nourrices, quatre nourrices cinq nourrices Et toute cette partie-là, c'est la l'attache qui tient sur la branche. Donc on voit bien comment c'est attaché entre eux. Tout ça, c'est fait avec du bois et de l'eau. Donc on voit des francs qui étaient quand même en train de sortir. Il avait presque réussi celui-là. Bon, mais voilà les dédés, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu de voir ce petit nid de petit nid, ce gros nid de frelons hein, quand même, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt les dédés